Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Sofiane de la chaîne Retro RPG. Bon, aujourd'hui je me suis déplacé chez un ami à moi, il s'appelle Mario, je suis revenu dans ma ville natale pour vous présenter un jeu, et pas n'importe lequel, c'est Triangle Stratégie. Alors aujourd'hui on va faire l'unboxing, je vais laisser Mario se présenter. Oui, et bonjour, les... donc Mario, voilà, ami de longue date de Sofiane, on partage un peu la même passion, lui et moi, alors pas sur tous les sujets... Mais on peut se rejoindre, en tout cas, sur la passion du, des RPG, et plus particulièrement des, euh, des RPG tactiques. Euh, enfin, surtout moi, hein, Sofiane, euh, peut-être un peu moins... Ouais, plus, les RPG tactiques, que... je suis, suis mais sans plus, c'est pas non plus... Alors que moi, c'est une véritable passion qui me fait vibrer, et c'est la raison euh, du, de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, triangle, euh, Alors, je vais le dire à l'anglais, c'est plus classe, Triangle Strategy et pas Triangle Stratégie, parce que ça fait un peu, euh, voilà, un peu à la franchouillard, un, euh, un peu bizarre. Euh, euh... ouais, bon, on a un sur les unis là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bon, alors, édition Collector, donc de Triangle Stratégie. Euh, je vais vous donner mon avis euh, tout à l'heure par rapport à cette édition, parce que bon je ne l'ai pas encore euh, déballé Mais euh, on a quand même un petit aperçu de ce que ça contient à l'intérieur. Et euh, bon voilà, petite déception, hein, mais ça c'est une habitude chez Nintendo et leur édition collector. Bon là c'est pas Nintendo, c'est Spare Mais vous voyez, voilà, c'est une, une exclusivité donc Nintendo Switch. Euh, voilà, donc euh, Sofiane. Juste un truc, tu oui, ça ouais. alors, Le jeu, il est en rupture de stock actuellement ou pas Il n'est pas encore en rupture de stock. Euh, aux dernières nouvelles, ce matin j'ai regardé. Alors quand je dis ce matin, on est dimanche euh, 6 mars mmh. 2022. 2022. Donc dimanche 6 mars 2022, il était encore disponible à la Fnac et Amazon. Au prix de 110 euros ça écorche un peu ça c'est ce que tu as payé 110 euros 110 euros c'est ce que j'ai payé exactement parce que la fnac le vend à 110 euros mais en fait son vrai prix est de 99 euros bon, on va pas chipoter pour 10 euros mais voilà les grandes enseignes se font une marche quand même là dessus euh... ouais. 110 euros c'est un peu cher pour le contenu je vous en dirai plus tout à l'heure en plus à 110 euros bon on va dire c'est vrai que c'est un peu cher mais mais d'ici quelques mois quand il y aura pu il y aura tous les requins qui vont le vendre à trois quatre fois le prix à mon avis euh... Ouais. Donc là, <rire> effectivement, si ce jeu vous fait de l'œil, si vous êtes passé par les Final Fantasy Tactics Advance, si pour vous, Final Fantasy Tactics sur PlayStation, c'est votre enfance et que vous aimez les jeux de stratégie et que vous aimez Square Enix, euh, penchez-vous sur la question parce qu'effectivement, les prix risquent de doubler, voire de tripler. Ok, de bah, toute on va passer en mode Call of Duty. Bon, je vois que, quand on regarde l'épaisseur tu... Ça veut dire quoi, Call of Duty? C'est quoi ce C'est <rire> que, que tu <rire> passes si en mode NES, tu vois. Ah ouais, ah ouais, bah, c'est quoi? On va dire, non, on passe en mode tu rock. Tu rock ou God 64, c'est peut mieux. On passe en mode tu rock ou c'est NES dit, en passant, j'ai une parenthèse, pas trop mes délires de jeu, ça, mais bon. Je laisse Sofiane, à mon avis, c'est une nouveau de Call of Duty. Call of Duty, non, là. je, je, je pas spécialement, mais, mais bon, c'est pour parler du fait qu'on va l'unboxer, mais en mode. FPS, oui. Ouais, bon, je pense que c'est cool, je pense. Bon, <rire> en tout cas, il, me paraît, il me paraît un peu mec. Bon, de toute façon, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Bon, à tout de suite. Bon, nous revoilà. On passe sur la présentation du jeu Triangle Strategy. Donc, euh, la version anglaise, mais version anglaise euh, du Blade, mais c'est pas grave. <rire> Donc là, on voit le coffret collector, ce qu'il comporte. Bon, ça fait vraiment euh, sur le côté, euh, un petit peu, on dirait un petit peu un livre sur le côté. Ouais, c'est ça, on dirait un grimoire, à l'ancienne, ouais. un grimoire de magie. Le dessin en façade, bon, ça va être pas trop mal, ça va être beau. Quand même. Bah je, moi, c'est ce, ce que je pensais c'est qu'ils ont fait un dessin à la main, tu vois, dans un papier un peu à l'ancienne. Euh, souvent, dans les jeux, des fois, on retrouve un peu des présentations des personnages en 3D. Euh, bon, j'ai toujours trouvé ça moche. Euh, là, franchement, c'est fait à la main j'ai l'impression que c'est dessiné euh, au crayon. Je trouve ça très beau. On va commencer, peut-être, je pense, à l'ouvrir, Donc, Qu'est-ce si que en penses Peut-être voir un peu ce qu'il y a derrière, wow, peut-être est peut-être un peu ce qu'il y a derrière. Donc, mm. bon, on voit qu'il y a quelques images du jeu, bon, ce qui est classique, hein, tout à fait classique. Ouais, on voit ce que le coffret euh, contient. Un petit steelbook, euh, un jeu de cartes et, euh, et des dés. J'étais en train de m'interroger tout à l'heure, c'est des dés, hein, c'est ça Oui, c'est des dés avec des chiffres romains. Bon, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris chez chiffres arabes, ça aurait été mieux, mais... Bon, je pense que voilà, pour vous dire la vérité, moi j'ai fait que trois heures de jeu, parce qu'il y a une démo qui est gratuite, hein, elle est disponible en téléchargement. Vous pouvez vous faire une petite idée, il y a les trois premiers chapitres accessibles sur le, sur le, comment on dit, sur le Nintendo Store, je crois. Sur le Nintendo Store, oui. Et euh, j'ai une petite idée de ce, que, de ce que présente le jeu en termes de, de scénario, de qualité d'écriture, mais la présence d'ED, je ne peux pas vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas assez avancé dans le jeu, donc bon. Bon, on voit qu'en tout cas, devant ou bien même derrière, on voit qu'en tout cas, le jeu est interdit au moins de 12 ans. On voit que c'est pas mettre aussi à main d'enfant, c'est dangereux. Ça, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. C'est peut-être à cause des d'aider, non Ils ont peur qu'ils les aient... Ouais, peut même qu'ils mangent des cartes, je sais pas, bon, ce qui serait peut-être normal. Bon, on va passer à la petite présentation, petit unboxing. Ouais, petit unboxing qui va être assez rapide. Qui est assez rapide. Bon, de base, Mario, il a reçu le collecteur comme ça, il était pas blister très étrange effectivement quand je l'ai reçu il était dans un sac en plastique euh, moi ça m'a un petit peu inquiété je me suis dit peut-être que c'était un retour quelqu'un qui s'est fait rembourser et du coup ils m'ont refilé une version qui a été déblistée mais au final non c'est normal le jeu est vendu déblisté voilà OK bon on passe au unboxing on va vous présenter ça dans une belle table de fleurs. Mario est fan de horticulture et autres <rire> donc euh, c'est normal il petit tout un tas de plantes on pense à mettre une serviette la prochaine fois <rire> Non classe. mais c'est bien comme ça moi j'aime bien les fleurs mm. j'aime bien en faux mais j'aime pas vraiment en vrai mais bon c'est mieux de fausse bon, bon, en tout cas, alors, la qualité du carton. Petite déception, euh, voilà, pour être tout à fait transparent, Sofiane, je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, franchement, ça fait vraiment très cheap, hein. Franchement, j'ai l'impression que même les cartes mode, les fausses cartes <rire> mode euh, de console <rire> Supantane 2, le carton est beaucoup mieux. Là, est pas... Ouais, ouais, honnêtement, là, vous pouvez pas le voir, mais au oui. toucher, ça, ça a l'air vraiment d'être une feuille. Donc, euh, <rire> bon. À mon avis, il faut vraiment prendre soin, essayer de le plastifier. Ou... Ah ouais, à mon avis, il faut qu'il finisse en polybag. Hein. Je pense pas qu'il tiendra dans le temps. Il ouais, faut le protéger parce que ça ne tiendra pas dans le bon, temps. Regarde, déjà, je crois qu'il s'est pris des petits chocs. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petits chocs ici. Enfin, je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Je pense que vous ne verrez pas trop, mais il y a des petits chocs ici. Il va ouais. fragilité ici aussi. Ouais. Donc, mais bon. C'est joli, c'est très beau. Mais qualité, euh, on a peur de... que ça se détériore dans le temps. Quoi. Ouais. Bon, après, bon, ça, reste, ça reste une couverture. Euh ils ouais ont pu faire un effort quand même. Donc ça, c'est ce qui couvre la boîte. Maintenant, la boîte en elle-même. Bo qui m'a l'air quand même beaucoup plus solide. C'est vraiment très grimoire. Hein. Ça fait très grimoire de magie. Ah ouais. Ouais. <rire> Ou d'invocation. Et euh, pour l'ouvrir sans l'abîmer, ça va être un grand, un grand mystère. Tu vois, ce qui démontre qu'on ne s'est pas du tout préparé dans la vidéo. <rire> on on l'ouvre en direct. Sofiane, on l'ouvre comment ben ben, Je sais pas. Moi, si je l'ouvre, tu mets une option. Comme quoi, si ah. je l'ouvre, c'est pas grave. Hein. <rire> non, c'est bon. J'ai trouvé en fait qu'il est un peu aimanté. Regarde. Ah oui, aimanté. Ouais. Ouais. Aimanté. Je sais pas si on voit bien. On ne pas du cadre. Okay. Et voilà l'ouverture du jeu. Qu'est-ce qu'il y a de beau Waouh. Wow, franchement, je trouve qu'il est vraiment très beau. Hein. Franchement. Alors là, le steelbook, moi, il me met par terre. Hein. Il claque. Il claque. Ah, il m'a mis par terre, ici, le bouquin. Si on voit bien. Euh, je ne sais pas si dans la vidéo, ça rend bien, mais là, visuellement, c'est vraiment impressionnant. Très, très joli. Avec la petite balance hein, qui représente les choix qu'on va devoir rencontrer dans le jeu. Parce que le jeu, euh, voilà à chaque chapitre, nous soumet à des, à des choix cornéliens hein, qui auront des impacts sur la suite du scénario. On ouvre voir ce que ça donne. Ah ouais, même à l'intérieur, ah c'est oui. classe hein. Même à l'intérieur, hein, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit les, euh, avec l'éclairage. On voit, on voit des espèces de personnages en pixels. Qui ont, qui... Ça fait un petit effet un peu rétro. C'est la chaîne de Sofiane, rétro gaming, ah, rétro RPG. Donc euh, voilà. Tiens. Franchement, je vais toucher. Ah ouais. Bon après, c'est un sibook classique. Une table de qualité, c'est comme les textbook euh, métal et autres. Mm. Mais sinon, franchement, c'est vraiment très sympa. Euh, les dessins qu y a dessus, aussi bien devant que dedans. Ouais, j'avoue que franchement, bon point sur le Steelbook. Alors franchement, ouais. rien à dire. Franchement, vrai rien à dire. Il est qualitatif. Donc là, voilà, c'est écrit aussi Triangle Strategy sur le côté. Ah, tu fais bien de le dire parce qu'il oui. y a des Steelbook des fois ils mettent pas les ça ah, a ils fait pas horizons. Dans le collector de Horizon, il y a pas le ils n'ont pas mis ces horizons Horizon dans le ah, Steelbook. Ouais, ah dommage, ouais, c'est c'est dommage. Mais là c'est ouais, parce que sur du Square Enix hein. Forcément, c'est qualitatif. Bah, c'est aussi quali qualitatif chez PlayStation. C'est vieux, Sofiane, voyons. Non, fou, ouais, c'est pas faux. Ça dépend des fois quand même. Tiens, je mets ça ici. Ok. Et bah, la boîte un peu plus classique. qui... Alors, on dit que c'est une boîte. Je dis que c'est une boîte classique, mais en fait, elle est vraiment belle aussi, je trouve. Franchement, elle est super jolie. Ouais. Elle est classe. La jaquette est vraiment euh, claque. Elle est classe, elle est très minimaliste. Euh, dessin, on dirait que c'est fait au pinceau. Euh, c'est une peinture, quoi. Vraiment très stylé. Bon. Je J'ose je, pas encore l'ouvrir, hein. on verra, on l'ouvre dans cette vidéo ou je... Ouais bah si on peut on peut-être... Peut euh, peut tu veux qu'on l'ouvre Vas-y qu on l'ouvre, vas tu, tu, vas, tu, vas, tu vas y jouer. De ah, toute bah, façon ça rentrera dans la Switch tout de suite après. Ouais. <rire> que je ouais. joue maintenant ah. ou après. Allez ouais, c'est parti, j'ai l'impression de désabiller une femme. Peut-être pas à ce là quand même mais... <rire> que ça donne. Franchement, moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est leurs leur vieilles notices chez Nintendo, enfin, euh, sur une nouvelle console Nintendo, PlayStation et tout. Les vieilles notices, franchement, eh, on sait très bien entre nous que ça crée des crises d'épilepsie mais ça, on s'en fout complètement. Hein. Non, mais franchement, ça, je suis d'accord avec toi. Je sais pas quelle année il y a eu un avant et un après, mais avant, on avait des notices. Ah, oui, oui, oui. Sur PlayStation, on avait des notices. Sur PlayStation 2, je crois aussi, il y avait PlayStation 3, jusqu'à PlayStation 3. Après, PlayStation 3, c'est là où tout le monde est parti en sucette. C'est là où l'industrie du jeux vidéo a basculé. Je sais pas ils si... ont basculé, ils se sont dit qu'ils allaient économiser un petit peu d'argent, c'est ça Ouais, je pense qu'ils doivent se dire, un euro par-ci, un euro par-là, bah, ça fait mille, des millions, des milliers, des milliards d'euros. Enfin, bon. C'est pour ça sont. Franchement, c'est dommage, parce que voilà, une... on a une très belle boîte, magnifique. C'est peint à la main, c'est joli. T'ouvres. Même l'intérieur est beau. Hein, je veux dire, on... ça reste ouais, clash. Mais une vraie notice avec une présentation des personnages. Ouais. Je me souviens à l'époque, euh, c'était dans, dans, dans, euh, dans les vieilles boîtes de Final Fantasy 7 8 9 Il y avait des notices où ils présentaient les personnages. Je me souviens, ils disaient l'âge, le poids de Tifa, ouais. la taille, ouais. euh, d'où ouais. elle vient. Il y avait même des dessins. Enfin, il y avait des conseils. Là, rien. On te donne le jeu, c'est fini. On te donne le jeu, et puis c'est voilà. plus bon. basse. C'est vraiment dommage pour les gens qui collectionnent le jeu. Ouais c'est... Bon après de toute façon euh, je pense que plus les années passeront, euh, plus euh, on aura de moins en moins de boîtes et tout passera en dématérialisé donc... Euh, c'est pour ça qu'ils font profiter. C'est nouvelle nouvel air, là. Ouais. Bon là vous voyez la cartouche, hein. on n'apprend rien de spécial, il y a juste euh, voilà comme les, les cartouches Switch. Euh, apparemment elles ont des goûts un peu spécifiques si tu la lèches, apparemment elles sont prévues, elles ont un goût un peu... Euh... Ouais, Social, pas si la... ne me tente pas <rire> ne me tente... Oui, je viens de goûter, hein, vous ne <rire> l'avez peut-être pas vu, mais il y a un goût acide et très amer. Euh, limite, j'ai limite, ça me donne envie de vomir, mais c'est fait exprès, c'est pour éviter que les gamins l'avalent. Ah oui, ok. Parce que voilà, c'est tellement petit, ça, à mon avis, tu l'avales, t'es foutu. Et bon, ça. voilà. Donc voilà, pour le jeu. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière C'est quoi, ça Ah, ça a l'air d'être un peu poster. Oh bon, ouais. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous, si vous voyez bien la vidéo. Ouais, c'est bien cadré. Donc ok, poster euh, qui représente euh, la boîte du jeu. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a peut-être un truc derrière. Ouf, ça c'est mignon, ça. Ah, ça c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Là, on est dans la thématique de ta chaîne, Sofiane. Ouais, c'est vraiment très rétro. Là. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ou non, mais je vais essayer de la rapprocher le plus possible. Moi, je suis fan du pixel art. Ça dégage un bien charme bien. de fou. Je sais pas si ça doit être les personnages qu'on rencontre dans le jeu ou qui nous accompagnent à mon avis tout ça. Ah oui oui, je, là je pense que c'est vraiment euh, à la fin du jeu, on m'a dit que le jeu faisait à peu près 30 heures, 40 heures, à la fin du jeu tu dois te retrouver avec une équipe euh, comme ça je pense. Voilà. Ouais. Ah franchement c'est Qu'il faut gérer, sympa. alors tu peux pas tout, mettre tout le monde sur le terrain. Mais euh, oui, je trouve ça vraiment bien. Alors par contre où l'accrocher, qu'en faire, je n'en sais rien. Je pense que ça va finir, ça va rester dans la boîte. Mais ouais c'est peut-être mieux hein, parce qu'il <rire> à sa chambre. Ouais. Oui, le, le, le risque de l'abîmer. Ah oui celle-là qu'est-ce qu'il y a d'autre Sofiane Bon, il y a, bon, y a quoi On ouvre ça Ouais. Ça, à mon avis, vu ce qu'on a vu derrière, ça doit être les dés. Je pense, ça a tout l'air. Dans une jolie petite euh, pochette en coton. Alors, voilà, on va ouvrir. n'est ah, pas évident d'ouvrir. Donc bien s'y lophané. Enfin, bien protéger il faut bien fermer. Ah oui. Oh non, ils les ont isolés. Ouais, ont isolés. <rire> ouais, sont... On croirait que c'est les cellophones le que achètes chez Carrefour. Ah tiens, il y en a qui est tombé. On croirait que c'est les cellophones le que achètent chez Carrefour. Euh... Les aléas du direct. Hop. Voilà. Alors, les petits dés. On va en ouvrir un ou deux pour voir la qualité. Franchement, les gars, je les trouve super lourds. Ça se voit qu'ils sont qualitatifs. Franchement, ils sont, ils sont tout tous en f... métal, j'ai l'impression. Ah, c'est du, du, du métal quoi. Ah c'est du métal. Là. Ah franchement c'est du métal ou de l'acier, je sais pas c'est quoi. C'est de l'acier, du métal ou du plomb, j'avoue, c'est à toi de me le dire, tu t'y connais mieux. Ah, je sais pas, il va falloir que je goûte moi aussi quoi. <rire> ah c'est super lourd. Ouais. Alors pour voir, pas, la, pour voir la vraie qualité, mais je pense que Mario ne testera pas, c'est de les mettre dans l'eau et voir si ça rouille. <rire> On verra si, euh... <rire> Je vais peut-être éviter, hein. ouais. Peut-être éviter, mais je sais pas si elles sont faites de la même matière, si. D'ailleurs, je me demande à quoi ça va aider. Pour... A... Tu peux faire une partie d'un truc ou quelque chose comme ça, il y a peut-être un jeu... J'en saurai plus plus tard, je pense qu'on fera peut-être une vidéo pour faire un débriefing sur le jeu. Ouais, je pense qu'on fera donner vidéo. notre avis. Ouais, pense... et, on... et on pourra vous expliquer l'origine et la signification de la présence de CD. Donc là, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit le chiffre 1, Romain. On voit le chiffre 2, 3, 4. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça, ça s'arrête à 5, mais il n'y a pas le 6. Et puis, il y a toujours des, euh, des symboles. Alors, euh, à la place du 6, là, il y a le symbole de la balance. Ouais, c'est. Flèche. Ça, je ne sais pas, c'est quoi C'est une jarre, soit Ouais, pas. ça a l'air d'être une jarre. Ça, je ne sais pas, ça doit être une étoile. Dirait, je ne sais, je sais pas, c'est quoi ouais. Je ne sais pas, non, c'est pas une étoile. Ça, c'est... Ah, par contre, je ai... trouve vachement curieux. Mais pire ça, ça, ça, ça, ça, ça c'est assez récurrent. J'ai remarqué, quand j'ouvrais les collecteurs, il y a pas mal de choses, de, de, de visuels, qu'on ne comprend pas. Et une fois que tu arrives à un certain nombre de jeux, tout s'éclaire. Bah oui, c'est... Le... Je pense que ça, c'est le genre de symbolique. Après 20 heures de jeu, tu comprends ce que ça veut dire tout de suite. Bon, pour l'instant, ça ne me rien. Je vous montre à... qu ce que ça reflète. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. On voit plutôt bien. C'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est original. Franchement, c'est très original. original. Et comme d'habitude, hein, à mon avis, ça ne va, va pas finir exposé dans, sur une étagère parce qu'on ne les voit pas assez, c'est trop petit. Donc ça finira euh, non, dans non. la boîte. On va laisser ça ici, vous ouais. présenter après. On va retirer les sérofans Madine leader, leader Price. <rire> Qu'est-ce qu'il reste d'autre dans cette fameuse boîte Bon, je te laisse sourire Ouais. Bon, bon. je pense qu'il n'est pas, euh, pas sans savoir, euh, au vu de la forme, ce que ça doit être derrière. Bon petit jeu de cartes, quoi. On va essayer de l'ouvrir proprement, Sofiane. Euh, wow. Je crains de l'abîmer. Ah, ah, ça doit être pour ça, à mon avis, les jeux de cartes, plus les dés, ça nous permet de faire une partie de quelque chose. Bon, moi, je ne suis pas trop jeu de société, je sais pas si on fera une partie un jour. Ah, j'ai pris un risque, hein. là, j'ai enfoncé les angles pour l'ouvrir. Hein. Bon, ça va. Ça va être correct. Ça je l'ai pas abîmé. Ouh. Ah ouais Alors, euh, mon papyrus. étonnement vient de la qualité de la carte. Hein. C'est du papyrus, limite, on dirait. Ah, franchement. Bah franchement, tu vois, Sofiane, touche. Ah ouais, on sent derrière le... Tu sens la, la granularité derrière Ah Ouais, là. tu sens bien. Hein. Limite, je sens le, le, le coup de peinture du personnage, là. On, on va l'ouvrir, on va en avoir le carnet. Mais là, je pense qu'ils ont mis le paquet, à mon avis, en termes de, de qualité. Ah, ça va, ça se sauve facilement. l'ouvre un peu en mode brutal, hein. je suis... Ouais, là, niveau qualité, Sofiane, je vais te laisser juger. Alors... Alors, je te laisse faire une présentation, peut-être pas de toutes les cartes, mais quelques-unes. Ah ouais, franchement, on sent que là, il y a de la qualité. Là, les cartes, elles ont été travaillées. Ouais. Franchement, elles ont... Là, c'est pas un papier déchet de, de chez Wish, c'est sûr. <rire> là, c'est... Et même les personnages, t'as vu comment ils ah sont ouais, bien designés Ils sont super travaillés. Regarde celui-là, il me rappelle vraiment l'époque de Final Fantasy Tactics Advance, un petit peu. Ah ouais, un petit peu, ouais. J'ai l'impression, je me demande si c'est pas le même euh, dessinateur. Bon, je me renseignerai. Faudrait voir, ouais. Mais franchement, c'est très qualitatif. Ah, le Joker. C'est ça que je cherchais les jokers, l'as, le joker, la reine, le roi, et encore l'as, franchement. Et il y a autant de, de cartes que de nouveaux personnages, il n'y a pas des, des doublons ou des, ou des trichets ah, J'ai l'impression que c'est toujours, les mêmes, toujours des, des, nouvelles, des nouveaux personnages. Ah, c'est des nouveaux personnages à chaque fois J'ai l'impression, oui. Lui c'est le héros As du jeu. c'est l'As. oui, donc c'est l'as. Ouais euh, l'as, ouais, effectivement. Franchement. Très bon design, hein. moi j'aime beaucoup le style. Du, du dessin. Elles sont, elles sont vraiment très très bien Puis, réussies. Je, désolé d'être un peu, voilà, au risque d'être un peu lourd, mais la qualité, elle est vraiment top. Là, je... je c'est pas, pas du... C'est pas, pas une feuille. Hein. Franchement, les gars, vous, arrivez pas, vous pouvez pas voir, vous pouvez pas toucher. Vous pouvez voir, vous pouvez pas toucher, mais franchement, quand on sent la qualité, là... Il y a quoi derrière quand tu les retournes Il y a ça. Ah, d'accord, c'est le, le logo ça, du jeu. Ouais. Okay. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Tout est, tout est beau, tout est, tout est bien fait. Elles sont très, très belles, franchement. Ça... ça donne limite envie, tu sais, de le mettre dans un tableau et de les empiler. Enfin, euh, ah, ouais. tu sais, tu les colles dans un gros tableau comme ça, tu les colles à la suite et tu, le, et tu, le, tu, tu les... Tu les empiles. Et tu les, voilà, et tu les accroches. Ah, ouais. ah et... Après, Ça fera un beau résultat. Ah, ici, il y a la euh, petite carte de... de, de... authenticité Square Enix. Ouais, je sais pas si c'est ou c'est peut-être... Non, c'est peut-être des avertissements comme quoi ça convient pas à des ouais. jeunes, euh, des enfants et autres. Mmh. Donc euh, franchement, ah, pas mal, pas mal cette idée d'avoir mis euh, ces, ces cartes-là. Franchement les gars, voilà, Alors... voilà, tout ce que le... voilà tout ce que le coffret collector représente. Alors les cartes, voilà. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il y a Alors ouais, il y a le jeu comme ça. Mmh. Voilà tout ce que vous recevez quand vous recevez la... le coffret collector. Mmh. Par contre, ça, ce papier-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus, euh... ouais, c'est pas, c'est pas ouf, tu vois. il n'est pas ouf à l'intérieur. Il n'est pas ouf, mais l'extérieur le, le, le, est bien solide, plus solide en tout cas que. Euh... Ouais, c'est sûr que, que, que la couverture. Plus... Bon, il y a du pour et du contre dans ce. Je vais donner mon avis. Tu me diras ce que tu en penses. Vas-y. Il y a du pour et du contre. Euh, dans le dans le contre, la fragilité de la couverture. Je trouve que franchement, pour 110 euros, ils auraient pu peut-être cartonner un peu plus. Euh, cette couverture-là, moi, ça me fait un petit peu peur. Je pense qu'au bout de 10 ans, si je ne fais pas attention, euh, il risque il risque avoir des dégâts. Ah ouais, parce que... euh, pareil pour 110 euros. Alors, je vais peut-être pas réclamer une figurine, mais par contre, j'aurais été capable de payer plus cher s'il y avait une figurine. Des euh, figurines, c'est en voie de disparition sur Nintendo Switch. J'ai l'impression que tous les collecteurs que Nintendo sort ou que Square Enix sort ou peu importe l'éditeur, il bah, n'y a, a, a pas de figurine parce que euh, je pense que Nintendo essaye essayent de nous vendre leurs amiibo et qu'ils veulent pas qu'il y ait de concurrence à leurs amiibo. Moi je pense que c'est ma théorie. On veut pas de vente de figurines dans les collecteurs parce qu'on veut que les gens achètent des amiibo. Moi je pense que c'est pour ça qu'ils euh... le font. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question qui se travaille parce qu'on voit rarement des figurines dans tout ce qui sur tout Nintendo. Ouais. Surtout le reste on voit des figurines. Alors certes c'est vrai que les collecteurs Nintendo coûtent peut-être un peu moins cher que d'autres collecteurs d'autres plateformes de jeux vidéo mais c'est euh, ça que j'ai la petite figurine dans un collecteur elle fait elle fait plaisir ah, elle fait plaisir la dernière si je suis peut-être un peu mauvaise langue Monster Hunter Rise ils ont vendu euh... ah, c'était même pas une figurine c'était un amiibo ils ont mis un amiibo à l'intérieur mais bon c'était pas voilà c'est pas une figurine qui est dédiée au jeu mais euh, bon c'est dommage euh, voilà c'est comme ça on peut pas faire autrement donc ça ça fait partie des contres qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va pas dans ce collecteur à la base, j'avais envie de vous dire que ça, ça faisait un peu gadget, mais finalement, pas tant que ça. Moi, quand je le touche, quand, je, le, quand, je, quand je pèse, on voit que c'est qualitatif, ça pèse très lourd. Franchement, Vraiment, c'est lourd. Franchement, les gars, ça doit peser Franchement, je pense un petit 200 grammes un seul. Hein. Ouais, ouais. Facile 200 grammes un seul. Facile hein. 200 grammes un seul. Et ça, et ça, on voit que c'est pas de la blague. Ils nous ont pas donné du mastoc. Ça, c'est pas du plastique. Ah non, ça c'est un matériau, du, ça va être glacé plein ou quelque chose comme ouais. ça, mais c'est bien, on sent bien que c'est bien lourd. On sent que c'est bien lourd, euh, je, limite, tu vois, je, je me dis que ça allait retourner dans la boîte, mais je crois que je vais les entreposer quand même. on verra bon. Ouais, après il faut trouver. Je... Bon. Autre plus, et là, tu es d'accord avec moi, Sofiane franchement. Le, le steelbook. Ah non, il est magnifique. Le steelbook, je, je le reouvre encore, regardez bien, mais moi la présentation des personnages en pixel art comme ça, c'est magnifique. Toute beauté. Ah, c'est vraiment très très beau. Franchement, le style book, est vraiment très très beau. Ouais. Le poster, il est vraiment très beau aussi. Poster, très beau. À encadrer, je pense. Ouais, à encadrer ou... À encadrer, mais les pliures, moi, ça me saoule un peu. Enfin, c'est dommage. Après, le problème, c'est si tu encadres, il ouais, faut l'encadrer, bien vient protéger et tout. Ouais. Après, des fois, il faut peut-être mieux le garder dans sa boîte, histoire d'avoir euh, mmh. ta version collector euh, complète. réfléchir ouais, effectivement. Et les cartes, franchement, les et cartes... Et le set euh... des cartes, très bonne qualité aussi. À l'image hein, des dés qu'on qu vient, d qu vient de... de toucher à l'instant, les cartes, c'est pareil. Je, je, en fait, en fait je, je vais essayer de le rapprocher le plus possible. Avec le relief, vous allez peut-être comprendre, mais vraiment, il y a un côté papyrus. Voilà, Ce n'est pas une feuille. Hein. Ce n'est pas, pas des cartes classiques. Et quand on touche, j'ai l'impression vraiment que le coup de peinture existe. On, on ressent le coup de peinture. Bon. Là, ils ont mis les moyens. Hein. Là, ils ont, les moyens. ils ont mis les moyens. Bon, en bon, tout cas... Petit collector euh, moyen-bien. Voilà, bien. Moi, bon, bon petit collectionneur. C'est le... pas, pas un truc de fou, mais ça va. Le petit truc que je regrette de mon côté, bon, c'est peut-être la figurine, comme Mario a dit, il y a un autre, il y a un second truc que je regrette. Franchement, euh, bon, c'est peut-être parce que j'ai ce côté rétro et nostalgie, c'est que moi, franchement, un collecteur sans notice... Euh... Ah, la notice, je suis d'accord. Ah, la ouais. notice, c'est abusé, franchement. Hey, les abusé. gars, on des notices, uh, Square Enix... Hey, Nintendo, euh... si tu nous entends, évidemment, ouais, je pense que tu vas pas nous entendre, ouais. parce que toi, le temps que tu entends des... On te connaît, Nintendo, tu es très conservateur et... Ouais. Euh... Tu mets 10 ans à comprendre ce que veulent les joueurs, mais c'est pas grave, on va quand même te le dire. S'il te plaît, mets-nous des notices. Merci. Au moins, d'aller vers son collector. Au moins, que, ouais, euh... <rire> Parce que franchement, le petit euh... euh, avertissement sur les crises épilepsies, <rire> bon, ça, c'est... <rire> tu peux le retirer et mettre euh, une notice à la place, ça en s'en fout un petit peu. Hein, donc, euh, voilà. Voilà. Bon, après, bah, ouais, je pense que légalement, ils sont obligés de le mettre, mais en tout cas, voilà. Bon. Bon. C'est tout pour cette euh, prestation de collector. J'espère qu'elle vous a plu. On a d'autres euh, prestations à vous faire. Euh, Mario a rentré des très très beaux collecteurs qu'on va vous présenter, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous a plu, ne pas oublier de liker, très important, ouais. à activer les cloches de notification, bon merci, bonne journée, bonne soirée, à bientôt, à bientôt.